Shalom, shalom Shalom famille Shalom peuple de Dieu Shalom les enfants bénis de Dieu Désolé encore tout à l'heure On n'a rien souci euh, avec euh, la connexion Voilà que Dieu vous bénisse et Nous allons rentrer dans le but même du sujet et Si vous êtes connecté Commencez à signaler votre présence c'est une grâce, c'est une faveur pour nous encore enfants de Dieu de se retrouver sur cette plateforme pour ensemble élever la voix, adorer le véritable Dieu le Dieu excellent, le Dieu parfait le Dieu omniscient, omnipotent celui-là qui amène tout chose qui n'existe pas à l'existence le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob le Dieu de Moïse, le Dieu de David il est là ce soir encore et il nous fait la grâce de nous retrouver dans sa présence. Alléluia, alléluia. Et je veux que ensemble nous chantons ce cantique pour rendre gloire à Dieu avant de rentrer même dans, notre, dans, notre, dans le but de notre rencontre ce soir. L'Éternel m'emmène à orienter son peuple dans un temps de prière, de déclaration prophétique, de prière intense, parce qu'aujourd'hui marque la fin du sixième mois, c'est-à-dire le mois de juin, et nous rentrons dans le mois de juillet, qui est le mois de la victoire. Alors, pour qu'il y ait victoire, nous devons d'abord passer par le combat. Et ce soir, l'Esprit de Dieu va nous conduire dans un temps de prière, de combat spirituel, de déclaration prophétique. Ça sera un temps fort. Et je veux que chacun de nous commence à à prendre place, à bien s'asseoir, à commencer à se disposer pour que vraiment ce temps de prière, ce temps de partage, soit un temps merveilleux, un temps euh, puissant, un temps de restauration, un temps de délivrance, un temps de libération totale dans le nom de Jésus-Christ. Parce que pour pouvoir rentrer dans une saison, pour pouvoir rentrer dans une nouvelle saison, dans de nouvelles grâces, il faut d'abord passer par un combat. Et ce combat-là, la Bible dit que nous combattons déjà dans la victoire parce que Christ a tout accompli pour nous. Mais le même Christ qui a accompli toutes choses, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que le même Christ qui a déjà tout vaincu à la croix pour nous, il nous emmène à comprendre que même s'il a tout vécu, il a, il a tout accompli pour nous à la croix, nous également, nous avons un rôle à jouer, nous avons notre part à jouer. C'est pour cela il nous donne. Et cette, cette puissance-là, il nous donne ce, ce pouvoir-là pour pouvoir faire face à la l'adversité, faire face aux au, au traits enflammés de nos ennemis et sortir victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. La vie, la vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La joie, la joie, Jésus m'a libéré C'est en lui que j'ai trouvé la joie Jésus m'a libéré La victoire, la victoire, Jésus m'a tout donné c'est en lui que j'ai trouvé la victoire. Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Christ nous a donné la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi j'ai la victoire. Dis avec moi j'ai la victoire. Je veux que tu signales cela en commentaire j'ai la victoire. Dit, je possède la victoire dans le nom de Jésus. Je, je marche dans la victoire dans le nom de Jésus. Tous les jours de ma vie, je suis victorieux. Dans mes entreprises, je suis victorieux. Dans mon ministère, je suis victorieux. Dans ma famille, je suis victorieux. Dans mes, dans mes activités, je suis victorieux. Dans tout ce que j'entreprends, je suis victorieux. Je marche victoire en victoire. Je demeure dans la victoire dans le nom de Jésus. Je commence à le proclamer. Jésus-Christ m'a libéré. Je suis dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je demeure dans la victoire tous les jours de ma vie. Je marche avec le Christ et le Christ me donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il fait de mes ennemis mon marche en pied Il fait de mes ennemis mon marche en pied Il fait de mes ennemis mon marche-pied. En et je suis dans la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je possède la victoire. Dans le nom de Jésus, je possède la victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur la maladie. La victoire sur l'échec. La victoire sur les programmations. La victoire sur les accidents. La victoire sur toute œuvre des. Dans le nom de Jésus, je possède la victoire. Dans le nom de Jésus, Christ est ma victoire. Christ est ma victoire. Jésus-Christ est ma victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne crains ni la terreur, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui s'élève contre moi. Je n'ai pas peur. Je marche dans la victoire. La peur n'est pas mon partage. Je suis victorieux. Dans le nom de Jésus, car la Bible déclare qu'il sera avec moi à mon aller et à mon retour. Il sera avec moi dans les champs, dans les villes. Il sera avec moi, alors je marche dans la victoire, quiconque se lève contre moi Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est ma barrière, il me protège il me donne la victoire, il est mon assurance, dans le nom de Jésus la victoire pour ma maison la victoire pour ma famille, la victoire pour mes enfants, la victoire dans tout ce que je fais, la victoire quand je dors, la victoire, quand je me réveille, la victoire, quand je marche la victoire, même quand je mange la victoire, quand je parle, la victoire quand je travaille, la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je suis victorieux. Alléluia, ce septième mois ce mois de juillet est le mois de la victoire Alléluia vous savez, il y a, y a des choses que nous nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu c'est que même quand nous donnons notre vie à Christ même quand nous allons à l'église même quand nous devenons fidèles chrétiens et que nous nous demeurons et, et dans la présence de Dieu il y a forcément un combat que nous devons relever il y a un défi que nous devons relever pourquoi parce que chacun de nous si est tiré de quelque part chacun de nous est sorti de quelque part c'est cela la Bible dit que pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Ézéchiel 18, verset 2 à 3. Quand nous lisons plus loin, nous allons comprendre que la Bible que celui qui pêche, c'est celui-là même qui va payer, ça à dire que qui payera de sa propre vie, qui va payer, qui va subir les conséquences de ce qu'il a, il a posé comme hâte. Ce ne sont pas nous qui devons payer le prix à la place de certaines personnes. Aujourd'hui, on se pose des questions. mais comment ça se fait Nous n'étions pas, c'est-à-dire que nous n'avons pas pris pas un pas. Lorsque ces derniers-là, ces, ces personnes-là sont allées, consulter des fétiches, sont allés tirer des alliances, sont allés tisser des alliances, sont allés tisser, je ne sais quoi, avec des eaux, avec des pierres, avec des forêts. Nous n'étions pas là, physiquement, mais spirituellement, nous étions là, parce que nous étions dans les reins de ces personnes-là. Quand ils allaient, nous étions dans ces reins là et ces démons-là, ces, ces, ces esprits méchants-là, on, on, on, on, on les a menés à tisser et, et des parcs, des alliances, et aujourd'hui, nous payons ces prix-là. Nous subissons ces choses-là. Mais je suis venu dire un enfant de Dieu que trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Ce septième mois, c'est le déclenchement de ta victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu vas déclarer ces paroles avec moi. Que toute puissance qui siège contre moi soit désarmée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance qui siège contre toi, toute puissance qui. Provenait de ta famille maternelle, de ta famille paternelle, là où il y a eu des alliances, là où il y a eu des pactes qui ont été tissés, qui ont été, et, et, et, comment on dire, organisés. Et aujourd'hui, ces alliances-là, ces pactes-là, travaillent contre notre bien, contre notre bonheur, contre notre épanouissement. Ce soir, tu vas déclarer de tout ton cœur, parce que la Bible dit que Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Or, oh, la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu va maudit le serpent et Dieu va dire au serpent tu vas te nourrir de la poussière tu vas te nourrir de la poussière Alors nous savons que le serpent ne mange pas la poussière mais le serpent mange la viande mais pourquoi Dieu dit tu vas te nourrir de la poussière, ça veut dire que Dieu parlait de l'homme qui n'arrive pas à réveiller la nature de Dieu en lui qui reste dans l'état donc poussière, c'est cette personne-là que le diable va dominer. Mais nous qui comprenons que nous sommes créatures, nous sommes fils de Dieu et que nous avons reçu la nature de Dieu en nous, le pouvoir que Christ nous a donné, nous pouvons l'exercer sur ces œuvres démoniaques-là et nous allons avoir la victoire. À partir de cet instant, nous, nous sommes en position d'écraser la tête du diable, d'écraser la tête du serpent, de marcher sur les scorpions et rien, et rien, et rien ne pourra nous, nous arriver... Parce que le but du diable, le but du serpent, c'est de détruire notre vie, c'est de détruire notre destinée, c'est de détruire notre joie. Mais dans le nom de Jésus, nous déclarons que toute puissance qui siège contre nous, qui siège contre nous, soit désarmée au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, je me tiens sur le roc et j'ordonne à toute chaîne qui me lie de tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout, tout, tout lien, tout, tout corde qu'on avait pris. Pour, pour, lier quelque chose dans ta vie, pour attacher quelque chose dans ta vie, que cette corde, cette corde-là tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, tu es détaché, ta famille est détachée, tes enfants sont détachés, tes activités sont détachées, ta vie est libérée. Ce septième mois, le plus loin de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je, je t'entends de dire que ce soit Dieu m'a mis à cœur, de libérer des paroles prophétiques, des paroles puissantes, des paroles d'autorité, des paroles de pouvoir sur notre vie. Alors tu vas me dire Amen et tu reçois cette victoire, tu reçois cette délivrance, tu reçois cette libération totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon Amen. La liberté arrive jusqu'à toi. Ce septième mois, tu ne vas pas voir ce que tu as vu pendant les six mois passés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tout force qui siège contre toi est désarmée, est désarmée et anéantie au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, tout ce que tu faisais qui n'aboutissait pas, qui n'avançait pas, c'est parce qu'il y avait des liens, il y avait des cordes, il y avait des chaînes qu'on avait mis sur à, à, à tes mains ou à tes pieds pour t'empêcher de progresser, pour t'empêcher d'avancer. Et ces liens-là provenaient des adorations, des, des pattes qu'on ont nos aïeux. Mais dans le nom de Jésus, tout pacte, tout, tout toute alliance qui était tissée dans ta famille, et aujourd'hui, qui te mène dans, dans, dans le désespoir, je prie dans le nom de Jésus, que ces liens soient rompus, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Hein. tu amènes, tu reçois la victoire, dis avec moi, je me tiens, je me tiens et je déclare, je me tiens sur le roc et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que je me détache, et je m'échappe de l'endroit où j'ai été attaché au nom puissant de Jésus-Christ. Tout endroit où ma vie, où ma santé, où mes enfants, où mes projets ont été attachés, je me détache, je détache là, je détache là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout endroit maléfique, tout endroit ténébreux qui avait reçu le nom d'un seul membre de ma maison, ce soi-même, je détache toute ma maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je détache mes biens, je détache mon bonheur, je détache mon avenir, je détache ma reçue, je détache ma promotion, je détache ma vie de prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dis avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me détache. Au nom de Jésus, je me détache. Au nom de Jésus, je me détache. Dis, je détache ma famille, mes enfants, mon mari, pour toi qui es une femme, ma femme, pour toi qui es un mari. Je détache au nom de Jésus, toute, toute personne qui est dans ma maison, qui avait, qui était enchaînée quelque part, est détachée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute chaîne qui lie un seul membre de ma famille, maintenant est brisée, est coupée au nom puissant de Jésus-Christ. Mon bonheur est détaché, ma vie est détachée, ma destinée est détachée dans le nom puissant de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ la pro la bo sanderebiza la baba bachaka yanderebiza la baba kinturobo sayandala babache terebiza rabababakin talaba babache kerebo cantabaye la baba la baba sayandala baba chete rabababakintala baba chekerebo la baba la baba sayandala baba chete rabababakanta la sante la baba la baba je vois la main de Dieu détacher plusieurs. Ce mois de juin sera un mois d'espoir pour toi, un mois d'accomplissement, un mois de, de réalisation, un mois de concrétisation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui sont sur cette plateforme, qui, qui, qui seront là ce soir, et qui seront en esprit avec nous, vont recevoir une visitation angélique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car quand l'ange visite, il y a la délivrance. Quand l'ange visite, il y a la liberté. Quand l'ange visite, il y a la transformation. La Bible dit que Marie était dans une ville. Cette ville n'avait point d'importance. Mais la Bible dit qu'il y de cette ville-là Bethléem qui est sorti le sauveur de l'humanité. La Bible dit que l'ange L'ange va apparaître à cette femme appelée Marie. Et l'ange va lui dire je te salue. Toi qui une grâce a été faite. Alléluia. Ça veut dire que Marie ne méritait pas cela. Parce que Marie n'était pas meilleure que les autres. Marie n'était pas parfaite que les autres. Marie n'avait pas quelque chose de spécial que les autres. Il y avait plusieurs vierges dans cette ville. Mais c'est vers Marie que la grâce a été, a été localisée. C'est vers Marie que la grâce a été donnée. Je veux dire quelqu'un. En ceci, pendant que le mois est en train de finir, ce septième mois qui s'annonce sera le mois de ta grâce, sera le mois de ta faveur. Écoute-moi bien ce soir, la grâce ne travaille pas dans le spirituel, la grâce ne travaille pas dans le, dans le royaume des cieux, la grâce ne travaille pas dans le monde des ténèbres, mais la grâce travaille sur la terre. Et la grâce s'en fout de, de, de, de là où tu te trouves, la grâce s'en fout de l'endroit d'où tu viens, mais quand la grâce veut te localiser, elle te le la Bible dit que David n'était pas dans un palais David n'était pas dans la maison David ne dormait pas dans un lieu bien, il ne dormait pas ça dit que là où ses frères dormaient mais David passait son temps derrière le mouton et la Bible dit c'est étant là-bas dans sa position que la grâce l'a localisé, ce que j'appelle la faveur imméritée est tombée sur la vie de David malgré sa position ainsi quand l'ange a visité Marie, il dit je te salue, toi qui une grâce a été faite, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom qui est au-dessus de tout nom, quand l'ange a salué Marie, sa destinée a changé, je veux dire à quelqu'un, que de façon prophétique, il y aura une salutation angélique dans ta vie, une salutation angélique dans ta maison, une salutation angélique dans tes affaires, une salutation angélique dans tes entrailles, pour toi qui cherches un enfant, il y aura une salutation angélique, et cela va changer les données ta faveur et tu seras transformé en une autre personne, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ange a salué, il y a une transformation. La Bible dit, quand l'ange a fini de saluer Marie et qu'il a dit à Marie, tu tomberas enceinte, le Saint-Esprit viendra sur toi et, et, et son ombre te couvrira et tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Marie ne croyait pas, Marie ne pensait pas, elle n'imaginait pas parce que dans la logique, c'est que avant qu'une femme ne tombe enceinte, elle doit aller avec un homme. Mais Marie était vierge. Marie n'a jamais connu d'homme. Marie n'a jamais connu de partenaire. Comment elle va devenir enceinte Marie se posait des questions. Comment son mari va, va réagir Comment Joseph le charpentier va réagir Mais la Bible dit que l'ange s'est révélé également à, à ta vie pardon, à Joseph le charpentier, il lui a dit, ne t'afflige pas contre toi, ta femme, parce que c'est mon Dieu qui a conçu cet enfant dans ses entrailles. Pourquoi Parce que la salutation, la révélation de l'ange à Joseph le charpentier a changé le système de sa conscience, a changé ses pensées. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand l'ange te visite, tu ne t'attends pas à la visitation angélique, mais quand l'ange te visite, le diable ne veut pas, tu marches dans la victoire. Le diable ne veut pas, ta vie est transformée, je suis en train de dire à quelqu'un peut-être tu ne crois pas, peut-être tu imagines tu im, imagines qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de possibilité, mais je suis en train de dire je suis en train de te dire écoute-moi bien ce soir, cette salutation va changer les données dans le nom puissant de Jésus Christ dans le nom puissant de Jésus Christ si tu me dis mais tu reçois cette grâce là, dans le nom de Jésus quand l'ange a fini de saluer Marie la Bible dit que l'ange va se révéler, l'ange va se révéler à Zacharie dans le temple. Il va dire Zacharie, écoute-moi bien, ta femme Elisabeth tombera enceinte et elle mettra au monde un fils. Et celui-ci sera un sujet de joie pour toute la nation, pour tout le peuple. Alléluia. Lorsque l'ange visite, il y a une bonne nouvelle. Lorsque l'ange visite, il y a une bonne nouvelle. Même quand, même quand les soins de Dieu, les sons de Dieu sont, sont, se lèvent et disent j'ai reçu telle parole de la part du Seigneur. Dieu me dit de, de, de Dit ceci, Dieu me dit de libérer ceci, c'est parce qu'il a reçu un mandat divin. Et écoute-moi, mais c'est cela la Bible dit à chaque fois qu'un prophète se déplaçait en Israël, tout le peuple accourait vers lui pour, pour, lui, pour et se poser des questions. Ton arrivée hmm, annonce-t-il quelque chose de bon ou de mauvais Parce que lorsque on reçoit une parole de la part du Seigneur, c'est que Dieu veut accomplir quelque chose. Et ce soir, j'ai reçu cette parole de Dieu. Et Dieu me dit, va, et dis à mes fils, dis à mes servants, dis à mes serviteurs, que ce mois de juillet sera le mois de la victoire, sera le mois de la victoire. Parce que comme Israël, comme le peuple d'Israël, qui a fait le tour de Jéricho, au septième cri, les murailles se sont ébranlées, la terre s'est divisée, et les murailles se sont écroulées. Ainsi, ce septième mois, ils auront la victoire. Ils auront, Ils auront la victoire. Ils auront la victoire. Ils auront la victoire. Tu te poses des questions. Comment ça va se faire Comment ça va se faire Où est-ce que ça va quitter Comment j'aurai la victoire Mais laisse-moi te dire, le miracle du tout-à-coup. Oh my God, merci Saint-Esprit. Le miracle du tout-à-coup sonnera à ta porte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marie ne croyait pas. Mais l'ange finit de visiter Zacharie. Il, il dit, ta femme Elisabeth tombera enceinte. « Oh my God !» Quand l'ange a fini de visiter Zacharie et que l'ange visite Marie, Marie ne croyait pas au début, mais l'ange lui dit « Écoute-moi bien, pour que tu croies que moi, le, le Seigneur m'a envoyé vers toi, il dit « Ta parenté Elisabeth est enceinte. »« Oh my God !» C'est alors que Marie s'est posé des questions humainement parlant. Elle a dit sûrement dans son cœur si mémé Elisabeth enseigne Si tata Elisabeth enseigne Si tanti Elisabeth enseigne Si grand-mère Elisabeth enseigne Ce n'est pas moi que Dieu ne peut pas faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as connu des gens autour de toi, oh my God, que Dieu a changé les circonstances de la vie en une fraction de seconde, c'est qu'il peut le faire pour toi. Parce que ce que me plaît sur ce Dieu que nous prions, que est Jésus-Christ de Nazareth, c'est que la Bible dit qu'il ne change pas et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que ce qu'il a fait dans le passé, il est fait dans le présent. Son nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pouvoir. Oh, alors Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Pendant même que tu me dis Amen, je vois les murs de ta famille, les murs que les Goliath ont, ont, ont, ont tracé, les limites que ta famille a tracées au devant de toi qui est en train d'être effacées. Les murailles qui étaient dressées sur le chemin de voie dessinée est en train d'être ébranlées dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. L'ange de Dieu va te visiter de la même manière qu'il a visité Marie. Et la vie de Marie a changé. Celle qui n'était rien, celle qui était minusée, celle en qui on ne croyait pas, celle que les gens ignoraient, celle que les gens indexaient et que les gens ne calculaient même pas dans la ville. Cette femme, c'est de cette, cette femme qu'est sortie le sauveur de l'humanité. De la même manière que Jacob, il, il, il minimisait Léa. Jacob n'accordait pas de l'importance à Léa parce que Léa avait des yeux délicats. Jacob ne l'aimait pas. Mais la Bible dit qu'à cause de ce que Jacob ne l'aimait pas. Oh my God. C'est de Léa qui a sorti. Et David et c'est de David qui a sorti le lion, le lion, le Messie, le sauveur de l'humanité. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que les hommes rejettent, tout ce que les hommes ne trouvent pas de l'importance, quand Dieu te visite, ça devient important devant les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je veux dire à une personne, ce septième mois sera le mois de ta visitation Dans le nom puissant de Jésus Christ La Bible dit que Paul et Silas étaient dans la prison Et ils louaient Dieu Ils chantaient des cantiques à la gloire du Seigneur Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit Les portes de la prison se sont ouvertes Et Paul et Silas sont sortis Mais je me, suis posé, je me suis posé des questions Oh my God My God Ils sont sortis de la prison mais comment ça se fait que la prison s'ouvre d'elle-même C'est alors que j'ai compris. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui détient les clés de notre destinée. Et je suis en train de dire à quelqu'un, là où ta vie était emprisonnée, là où la vie de tes enfants était emprisonnée, là où tes affaires étaient emprisonnées, ton travail, ton enfantement, ton foyer était perturbé. Je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois les clés afin d'ouvrir la porte là. Et que toi et ta famille, vous soyez libérés totalement dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Tu reçois la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il louait Dieu dans la prison, oh my God. Et les portes de la prison se sont ouvertes d'elles-mêmes. Paul et Silas sont sortis. Mais ce qui m'a plu, c'est que la Bible dit, les portes aussi. Les portes des prisons se sont ouvertes. Donc, ça veut dire que la louange de Paul et Silas a emmené même les autres prisonniers à être libérés. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu crois de tout ton cœur, ta foi est capable de libérer tous les membres de ta famille qui sont en captivité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, my God, my God. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole Est-ce que quelqu'un est -ce quelqu béni ce soir Est-ce que quelqu'un comprend cette parole la la prière, la foi de ces personnes ont libéré les autres personnes, même ils, ils n'avaient rien à voir avec eux, ils n'étaient pas de la même famille, ils n'étaient pas sûrement que ils, ils ne faisaient pas les mêmes choses, mais à cause de leurs louanges, de l'adoration, de la prière, la Bible dit que ces gens-là se sont trouvés libres. Les de la prison se sont couvertes également. Je déclare dans le nom de Jésus, à cause de ta foi, à cause de ta prière, tout membre de ta famille en captivité en Égypte sera libéré pour Canaan, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner un bon Amen My God La bas chanta la brose, kayanda la baba chayamama, les broses, kayanda la baba, à cause des de louanges My God, ces gens ont été libérés. Ils ont été délivrés. Ils ont été libérés. Ils sont sortis de la captivité. Ils sont sortis de la prison. Ils ont été libérés. Oh my God. Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas besoin d'une grande amie? Oh my God. Pour libérer. My God. La baba chanta la brose kayanda la baba chanta. Je sais que Dieu est en train de faire du bien aux gens ce soir. La gloire de Dieu est libérée. La puissance de Dieu est libérée. Tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce septième mois, le chiffre 7, que le chiffre de la victoire ne va pas passer indifférent. Je déclare que tu possèdes maintenant cette victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. La kayanda la bos, kayanda la baba, chante la brise. Mi bayam de de bos, kayanda la baba, chayam de le brise. Raba kantere brise, indile kele bos, kayanda la baba santé. La kayanda de le brise, Rima ma kayanda la baba chante. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire ce soir Oh my God hmm. Cet, Ce mois Ce septième mois qui s'annonce La bénédiction jurée de l'éternel Va s'accomplir dans ta vie my God Lorsque le peuple d'Israël A été libéré de la captivité Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte Pour aller à Canaan, Oh my God C'est à partir de ce moment Que la bénédiction jurée de l'éternel S'est accomplie dans la vie Et si quelqu'un m'entend ce soir Il y a une bénédiction jurée Une bénédiction que Dieu a jurée à ses enfants Et cette bénédiction Personne ne peut la changer. Personne ne peut la transformer. Je suis en train de dire ce soir que ce septième mois, la bénédiction jurée de l'éternel va s'attacher dans... Oh my God Va s'attacher dans ta vie, dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. La Bible dit « Souviens-toi de l'éternel » Deutéronome 8, verset 18. Il dit « Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu » car c'est lui qui te donnera la force. Oh my God Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que lorsque... Il y aura de l'adversité devant toi. Lorsqu'il y aura l'opposition de, devant toi, souviens-toi de l'éternel. Souviens-toi de sa promesse. Souviens-toi de sa parole. Souviens-toi de la parole qu'il a déclarée sur tous ceux qui croient en lui. Il dit, ne tai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Souviens-toi de l'éternel. C'est alors qu'il te donnera la force pour acquérir à ses bénédictions, pour acquérir à ses victoires. Souviens-toi de l'éternel. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Souviens-toi de sa parole. Souviens-toi de ce qu'il a libéré sur ta destinée. Souviens-toi. Ne n'oublie jamais. Souviens-toi. Le diable que nous oublions, que celui que nous prions, est le Dieu qui accomplit ses promesses et qui accomplit ses paroles. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'aime pas un nom pour mentir, il ne fait un nom pour se reporter C'est ce qu'il a dit. Ça, ça va s'accomplir. Sa parole s'accomplit et elle s'accomplira certainement. Mais le le diable veut nous emmener à douter, à ne plus croire en l'éternel. Mais la Bible dit dans Deutéronome 8, 18, il dit « Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu. » Oh my God Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu. Il y aura des moments dans ce... Oh, merci Saint-Esprit Il y aura des temps dans ce, dans ce mois de juillet où des situations vont t'emmener à, ne... à oublier que ton Dieu est puissant que ton Dieu a vaincu la mort, que ton Dieu a vaincu la maladie, que ton Dieu a vaincu tout les problèmes que l'on peut rencontrer sur la terre. Il y aura ces situations où le diable va fermer ta, ta vision, ta manière de voir le Seigneur. Mais je suis en train de te dire, à chaque fois que tu sentiras ces choses arriver, dans ce mois de juillet, souviens-toi de l'éternel, ton Dieu. Oh my God. Marc en commentaire dit, je je me souviendrai de l'éternel, tout le temps de ma vie, tous les jours de ma vie, dans ce septième mois, dans ce mois de juillet, je me souviens que je, que je me souviendrai de l'Éternel, quelles que soient les situations, je ne vais pas douter. Quelles que soient les situations, je me souviendrai de l'Éternel. Je me souviendrai de l'Éternel, même si, même si la mort vient, même si la maladie vient, même si les problèmes viennent, je me souviendrai de l'Éternel tous les jours de ma vie, je me souviendrai de l'éternel. Je me souviendrai de l'éternel. Car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il dit, souviens-toi de l'éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Ce n'est pas un homme qui te donnera la force. Ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est même pas un homme de Dieu. Ce n'est même pas ta mère spirituelle. Ce n'est même pas ton père spirituel. Ce n'est même pas c'est que le frère zélé de l'église. Ce n'est même pas et je ne sais qui le bishop lâche évêque, le très au oh, oh, oh, révérend. Ce n'est même pas eh, ces titres-là qui te donneront la force. Mais la Bible dit c'est lorsque tu vas te souvenir de l'éternel ton Dieu, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Pour acquérir quoi Pour acquérir la victoire, la bénédiction, la faveur, le bonheur, la joie, la santé, dans le nom de Jésus. Et je déclare sur ta vie que toute fois que tu te souviendras de l'éternel et que tu, tu l'invoqueras dans tes circonstances, dans ta vie. Je déclare que l'éternel te donne les forces. Car il dit dans Isaïe, il dit, il renouvelle, il renouvelle nos forces comme l'aigle. Et il nous, prend, il nous donne de prendre notre vol comme l'aigle, il renouvelle nos forces, l'éternel renouvelle nos forces il dit celui qui place sa confiance en l'éternel est comme l'aigle il renouvelle ses forces et il nous donne de prendre notre notre vol comme l'aigle lorsque tu te souviens de l'éternel dans les temps difficiles dans les temps de combat, dans les temps de défis, l'éternel te donne la force parce qu'il sait que tu es faible c'est la but dit que les faibles disent qu'ils sont forts parce que en lui, il a pris notre faiblesse. Christ a pris notre faiblesse. Christ a pris le vide qui est en nous Christ a pris nos failles Christ a pris nos, nos imperfections Christ a pris en lui nos malédictions, il a pris tout ce qui est faiblesse en nous et il nous a donné sa force, il nous a donné son autorité, il nous a donné son pouvoir, il nous a donné sa puissance, il nous a donné son règne il nous a donné l'autorité il nous a donné sa parole pour accomplir la, le but pour lequel il nous a mené sur la terre je veux te dire que ceci septième mois, tu auras des défis mais dans ces défis, souviens-toi de l'éternel c'est alors que tu auras la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ il dit, c'est, il te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer oh my god donc Christ nous appelle à confirmer sa parole c'est pour cela, il dit la, la prédication ne consiste pas seulement, la prédication de la croix ne consiste pas seulement dans les vaines paroles mais dans la démonstration de la puissance de Dieu, ça veut dire que il ne suffit pas seulement de parler de parler uniquement que parler non, non, non, mais au travers de ta parole, démontrer le règne de Dieu démontrer la puissance de Dieu démontrer le pouvoir que Dieu a mis en toi, démontrer la nature de Dieu en toi, et pour que cette nature soit démontrée, il faut qu'il y ait des, des, il y ait de il y a l'opposition. Pour que cette nature de Christ en toi soit démontrée, il faille que l'ennemi se dresse contre toi. Parce que dans la vie, celui avec qui tu ne fais pas route, c'est que la personne est contre toi. Or, oh, nous ne faisons pas route avec le diable. Donc le diable est notre adversaire. Or, oh, à partir du moment où le diable est notre adversaire, c'est en ce moment... Que nous avons cette l'opportunité cette opportunité de démontrer de démontrer et de confirmer la force que Dieu met en nous dans le nom de Jésus Christ. Il est afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. C'est alors que je disais que ce mois de juillet, la bénédiction jurée de l'éternel. Va s'attacher à votre vie, à notre vie Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen pour que j'aggrave la révélation Alléluia La bénédiction jurée de l'éternel s'attache à nous S'attache à nous dans le nom de Jésus Dis avec moi la bénédiction jurée de l'éternel s'attache à moi la bénédiction jurée de l'éternel s'attache à moi. La bénédiction jurée de l'éternel s'attache à moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous savez que il y a la bénédiction jurée que Dieu a donnée à Abraham Il a dit à Abraham... Ta postérité sera bénie. Il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte la maison de ton père et je ferai de toi une source de bénédiction. De toi sortira une grande nation. Tes, tes entrailles seront bénies. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Celui qui maudira le fruit de tes entrailles seront, seront, sera, sera maudit. Dieu relâche une bénédiction eh, eh, rattachée à la descendance d'Abraham. C'est une bénédiction jurée. Mais pour que cette bénédiction jurée s'accomplisse dans la vie des enfants d'Israël la Bible dit qu'il fallait que Dieu suscite un homme appelé Moïse pour aller les libérer de la main de Pharaon de la main de Pharaon afin que cette bénédiction jurée puisse s'accomplir dans leur vie pour tout, pour tout accomplissement il y a d'abord un combat il y a d'abord une liberté il y a d'abord un rachat et il y a d'abord une délivrance. Et c'est pour cela, il y a d'abord des acquittements. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car la bénédiction jurée de l'éternel est sur le point de s'attacher à ta vie, est sur le point de s'attacher à ta destinée, est sur le point de, de s'attacher à ta vie. Tu as besoin de cette bénédiction jurée parce que nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que la Bible dit que Il est allé sur les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et cette parole-là à donner le pouvoir de devenir dans nous autrefois qui n'étions pas dignes de recevoir cette bénédiction jurée puisque nous avons fait le vœu, nous avons décidé d'accepter, d'accepter le Seigneur automatiquement, notre vie change. Automatiquement, notre destinée change et nous, nous sommes maintenant fils d'Abraham. Nous prenons part à la bénédiction qui est rattachée à la descendance d'Abraham. C'est pour cela que je dis à un enfant de Dieu ce soir que la bénédiction jurée de l'Éternel est sur le point de s'accomplir dans ta vie, est sur le point de s'attacher ta, à ta vie, à ta maison, à tes affaires, à ta vie de prière dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus Christ Je prie et je déclare Que l'esprit qui a transporté Élie Te mène à ta portion En cette saison dans le nom de Jésus Christ Quelqu'un n'a pas dit Amen Oh my God J'ai dit Que l'esprit qui a transporté Élie Te mène à ta portion Dans cette saison Au nom de Jésus Christ et Nazareth J'ordonne à toutes les bénédictions qui ont été remplacées par tes ennemis, de te revenir entièrement dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je répète, j'ai dit j'ordonne à toutes tes bénédictions qui ont été remplacées par tes ennemis de te revenir entièrement au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Je te connais. Je te connais. À ton éternel souffle de bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant. Dis un bon Amen. Tu reçois cette forte déclaration. Tu reçois cette déclaration. Ton Amen. Donne un bon Amen. Et tu reçois cette déclaration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te déconnecte. Ou plutôt, je te connecte à ton éternel source de bénédiction qui ne t'arrive point dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'enlève tous les fadeaux qui t'empêchent d'entrer dans tes bénédictions. Tout fadeau qui t'a été porté. Qui t'a été porté dans le monde des ténèbres est ôté sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'enlève ces fardeaux-là. Tout fardeau de pleurs perpétuels, tout fardeau de recommencement perpétuel, tout fardeau d'amertume, tout fardeau de blocage, tout fardeau de célibat chronique, tout fardeau de stérilité, tout fardeau de non-accomplissement que l'ennemi a mis sur ta vie, est ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom Puissant de Jésus Christ, que ce fado, fardeau, ces fado là sont ôtés. Tout fado qui t'empêche d'entrer dans tes bénédictions, je les, je les jette sur tes ennemis au nom de tes Jésus. Je les, je les enlève sur toi et je les jette sur tes ennemis. Je les jette sur tes ennemis. Je les jette sur tes ennemis. Tout fardeau qu'on t'a fait porter inconsciemment dans ton sommeil pendant la nuit ou peut-être que je ne sais où quelqu'un t'a donné un fado que tu. Portes. quand tu bouges, ça bouge avec toi, quand tu frappes à des portes ça va avec toi, même quand tu vas pour des embauches, ça te suit, tout ce que tu fais, tu sens une fardeau sur toi, je prie dans le nom de Jésus que l'éternel te décharge de tout fardeau maléfique dans le nom puissant de Jésus Christ dans le nom puissant de Jésus afin que tu puisses entrer afin que tu puisses entrer dans tes bénédictions au nom puissant de Jésus Christ je me tiens sur les lieux élevés oh my god je me tiens sur les lieux élevés De la même manière que Moïse Se tenait à la montagne Et il élevait il, il la voix pour le peuple Et le peuple était dans la victoire La Bible dit que Moïse Se tenait sur la montagne Et Aaron et eu le soutenaient Et la Bible dit que Josué, Caleb Était dans la vallée en train de combattre Quand, quand Moïse Lève les mains Le peuple était dans la victoire Et ce soir je lève ma voix Et je me tiens sur les lieux élevés Et je réclame Toutes les bénédictions de Jacob Au nom puissant de Jésus Christ Comme il est dit dans Esaïe 58 Verset 14 Esaïe 58 verset 14 Esaïe 58 verset 14 Est-ce que quelqu'un est là ce soir Esaïe 58 verset 14 My God Rapidement, rapidement je sens que Dieu va faire du bien à plusieurs personnes ce mois de mai, ce mois de Jeux plutôt, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même si le temps, même si on a, on, a, on, on a touché un peu sur le temps, sur le timing, que cela, que cela ne, ne, ne vous ne vous mette pas en colère parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Je dois libérer ces paroles parce que nous sommes à la porte du mois de juillet. Et la Bible dit que vous posséderez la porte de vos ennemis. Oh my God. Oh my God. Il dit vous posséderez la porte de vos ennemis. Là où vos, nos ennemis vont penser nous dévancer, nous nous sommes déjà là-bas, en train de posséder, comme ces lépreux-là, qui sont allés dans le camp des Philistins et, et qui ont trouvé le camp des Philistins vide, parce que lorsqu'ils venaient, ces Philistins là entendaient les pas d'une armée, d'une grande armée, ils ont pris la fuite, oh, ce n'était que des lépreux, oh my God, tu posséderas le port de tes ennemis dans ce septième mois, tu posséderas le port de tes ennemis dans ce septième mois, tu posséderas le port de tes ennemis dans ce septième mois. Esaïe, rapidement. Esaïe, c'est quand tu verset 14. nous dit quoi? Esaïe, verset 14. La Bible dit Alors tu mettras ton plaisir, et c'est 58-14, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je prophétise et je déclare que ce que ce septième mois, tu sois dans la hauteur, que tu montes dans la hauteur, afin de posséder tes bénédictions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce septième mois, tu ne seras pas en pas, tu ne seras pas à la queue, mais tu seras à la tête, tu seras à la tête, tu seras, à la, tête, tu seras à la tête, tu possèdes la hauteur, tu possèdes les grandeurs, tu possèdes les hauteurs dans le nom puissant de Jésus Christ tu seras dans les hauteurs, tu seras dans les lieux élevés, je le déclare sur ta vie, en ma qualité de serviteur de Dieu, en ma qualité de ouin de Dieu je déclare que ce septième mois tu ne seras pas humilié, tu ne seras pas rabaissé, tu ne seras pas humilié, tu ne seras pas rabaissé, l'éternel fera de tes ennemis ton mâche-pied, tu seras dans les hauteurs, dans les lieux élevés dans le nom de Jésus Christ, il dit alors tu mettras ton plaisir en les et je te ferai monter sur si les hauteurs du pays. Je te ferai jouir hmm, de l'héritage de Jacob. Oh my God, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé, car la bouche de l'éternel a parler. car la bouche de l'Éternel a parlé. Il dit, je te fais jouir de l'héritage de Jacob. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Le lait, c'est ton héritage. Le miel, c'est ton héritage. La paix, c'est ton héritage. La grandeur, c'est ton héritage. La faveur, c'est ton héritage. La grâce, c'est ton héritage. Les opportunités sont tes héritages. Je déclare dans ta vie donc, c'est ton héritage. Dis, c'est mon héritage. Je possède. Dis, je je possède, c'est mon héritage. Je possède, je possède, c'est mon héritage. Je possède, c'est mon héritage. Je possède, c'est mon héritage. Il dit, je te ferai jus de l'héritage de Jacob, ton père. Père, car la bouche de l'éternel a parlé. Quand Dieu parle, personne ne peut parler. Quand Dieu parle, toute la créature fait silence. Quand Dieu parle, même les démons fléchissent genoux et confessent qu'il est Dieu. Et confessent qu'il est Dieu. Et confessent qu'il est, qu il il est le roi des rois. Et confessent qu'il est le Dieu tout puissant. Il dit, car la bouche de l'éternel a parler. Si Dieu a parlé, qui peut parler Les autres peuvent parler. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tu peux entendre des paroles. Tu peux entendre des paroles de malédiction. Mais laisse-moi te dire, c'est la parole de l'éternel qui mettra fin à toute parole que tu as entendue. Oh, la parole de Dieu me dit que tu dois jouir de l'héritage de Jacob et que tu dois être dans leur hauteur. Je refuse que tu sois en bas. Je refuse que tu sois humilié. Je refuse qu'on te marche là-dessus. Je refuse que tes ennemis te domine, je refuse que tu sois affligé, je refuse que tu sois dans les pleurs, je refuse que tu sois dans les inquiétudes, Donc, tu possèdes ton héritage, et ton héritage c'est la hauteur dans le nom de Jésus Christ et Nasser, dit la calabouche de l'éternel a parlé, Dieu parle en ta faveur Dieu parle en ta faveur Dieu parle sur ta maison Dieu parle sur si tes circonstances si Dieu parle dans ta famille Dieu parle sur la vie de tes enfants Dieu parle dans tes projets Dieu parle dans ta communion avec lui Dieu parle dans ta vie de prière Dieu parle dans tout ce que tu fais dans tout ce que tu entreprendras dans le nom puissant de Jésus-Christ la... il parle en ta faveur encore Dieu parle la créature fait silence la Bible dit dans le livre de Genèse 1 qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux puis la Bible dit que plus Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit. Il y avait des ténèbres mais Dieu n'a pas pris son temps à regarder les ténèbres. Il a simplement parlé et les ténèbres ont obéi. Je vais dire à quelqu'un, toute forme de ténèbres dans ta vie va obéir sur la parole de l'éternel. Sur la parole de l'éternel. Quelle que soit la forme des ténèbres, quelle que soit la profondeur des ténèbres, quand Dieu parle, les ténèbres s'enfuient. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la parole que Dieu a libérée sur ta vie, emmène la lumière, emmène la lumière, fait que ta vie soit éclairée dans le nom puissant de Jésus Christ. Paul, Pierre dit, Pierre a pêché toute la nuit, et il dit, il dit au Seigneur Jésus, il dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons pas gagné de, de, de, de, de poissons Et Jésus lui dit, va encore en eau, profonde, en eau profonde et jette ton filet. Et Pierre dit ceci, il dit, Seigneur, suis ta parole, je jette mon filet. Et lorsque Pierre a obéi, lorsque Pierre a jeté son filet, sur la parole de l'Éternel. La Bible dit que les filets de pierres ont été remplis à tel point que ça se rompait. Ce qui signifie qu'il a même eu la surabondance dans sa vie. Quand la parole de Dieu, quand la bouche de Dieu la surabondance s'attache à ta vie. L'abondance s'attache à ta vie. La faveur s'attache à ta vie. J'ai dit Dieu a parlé. Je ne sais pas qui avait parlé avant Dieu, mais ce qu'ils avaient oublié. David pouvait dire, il dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier et il parlera en ma faveur. Dieu parle sur tes circonstances et la circonstance change. Dieu parle aussi sur ta maladie et la maladie se transforme en guérison. Dieu parle sur le blocage et le blocage se transforme en déblocage. Dieu parle sur la stérilité Et la stérilité se transforme en, en fécondité Dieu parle sur le chômage Et le chômage se transforme au travail Je déclare cela dans ta vie Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth Père, ordonne à toutes les bénédictions De localiser tes enfants D'aller jusqu'à eux au nom de Jésus-Christ et Nazareth Je prophétise et je les paie. 10 bénédictions incroyables à partir de maintenant sur ta vie, sur nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Je libère dans le nom de Jésus-Christ. 10 bénédiction incroyable, extraordinaire, spectaculaire dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Dis Amen. Je libère pour toi qui avais besoin d'un enfant, je libère maintenant la fécondité, maintenant dans tes entrailles, dans le nom de Jésus. Pour toi qui avais besoin d'un boulot, je libère maintenant le, le travail dans le nom de Jésus toi qui avais besoin d'un foyer stable je libère la stabilité dans le nom de Jésus Christ toi qui avais besoin de voir un projet qui te tient à cœur se réaliser je déclare la réalisation de ce projet dans le nom puissant de Jésus Christ, toi qui attendais des finances pour entreprendre quelque chose je déclare que les finances arrivent jusqu'à toi dans le nom de Jésus, -Christ. Dieu touche le cœur d'une personne pour te faire du bien Dieu touche le cœur d'une personne pour te venir en aide dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je prophétise pour toi qui, qui a aspiré à la guérison. Tu étais malade ou ton parrain était malade. C'est ta cousine, c'est ta soeur, ton frère qui était malade. Je libère l'onction de la guérison dans son corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit que pas maître, nous sommes guéris. Et je déclare maintenant pour, pour la septième fois, la septième bénédiction, je déclare dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que si tu avais un projet de voyage pour des affaires, je déclare dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth que ce projet va se réaliser au nom de Jésus. Dieu me dit, il y a plusieurs ici qui vont connaître des voyages, des voyages d'affaires. Ça va se faire dans le nom de Jésus. Je vois des portes s'ouvrir, des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent dans le nom de Jésus. C'est une bénédiction jurée de l'éternel que même le diable ne pourra pas annuler cela, que même la sorcellerie ne pourra pas annuler cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, envoie tes anges afin qu'ils y ramènent toutes, toutes les fortunes prises par les ennemis dans le nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel mandate son ange afin d'aller dans le camp de tes ennemis pour prendre ta fortune qui était prise par tes ennemis pour te, pour, te les ramener, pour te les ramener, pour te les ramener, pour te les ramener, pour te les ramener dans le nom de Jésus, que toutes les bénédictions qui ont été confisquées par les esprits méchants dans dans les lieux élevés, sois libérés dans le nom de Jésus-Christ dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je dis que toutes les bénédictions qui ont été confisquées, Si y a un sorcier, s'il y a un méchant, il si y a un esprit impur qui a confisqué une bénédiction quelconque dans ta vie, l'Éternel envoie maintenant son esprit pour aller récupérer cela. Dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les bénédictions qui ont été confisquées dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari ou de ta femme, dans tes projets, dans tes affaires, dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, je déclare maintenant que si un esprit méchant avait confisqué ces bénédictions-là, dans les lieux élevés, maintenant même, que cela soit libéré dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous les poursuivons, nous poursuivons nos adversaires et nous les arrachons toutes les bénédictions au nom de Jésus-Christ et Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu as la victoire. Tu as la victoire. Si tu as la victoire. Il dit le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Le bonheur et la grâce, la bénédiction va t'accompagner durant ce septième mois. Oh my God. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. S'il m'a donné de faire cette déclaration, c'est parce qu'il sait que nous rentrons dans un nouveau mois. Or, nous devons posséder les portes de nos ennemis. Nous devons dévancer l'aurore. Nous devons posséder d'avance ce, ce que Dieu a libéré pour ce septième mois que le diable va vouloir combattre. Nous le possédons Dans le nom de Jésus Christ Oui, il va se rendre compte Nous sommes déjà dans la victoire Au nom de Jésus Dis avec moi Je suis dans la victoire Et je demeure dans la victoire Je monte dans une dimension supérieure Au nom de Jésus Christ et Nazareth Une dimension supérieure Où je vais demeurer dans la victoire Où je vais marcher dans la victoire Tous les jours de ma vie Dans le nom de Jésus Christ et Nazareth Dis Amen, dis Amen Que la grâce et le bonheur soient votre partage Soyez bénis Et marchez dans cet esprit de victoire Marchez dans cet esprit de victoire et croyez en, en, en, en l'éternel, votre Dieu. Souvenez-vous de l'éternel, votre Dieu. C'est lui qui, qui vous donnera la force pour acquérir ses bénédictions, afin de, afin de les confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à, à nos pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à, à Moïse, à David, à tous ceux que vous connaissez dans la Bible, qui ont relevé des défis avec Dieu. Je déclare cela sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Que votre maison reçoive la visitation angélique durant ce septième mois. Que tout projet de malheur ne vous atteigne point. Et que la faveur, la grâce de Dieu, le bonheur soit votre partage. Soyez bénis, chers adorateurs. Soyez bénis, chers adoratrices. Et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel bénisse votre journée de demain. Que l'Éternel vous ouvre des portes. Que l'Éternel vous donne des connexions. Que la couverture céleste soit sur vous. Que « Partout vous foulerez et, et vos pieds, que l'Éternel vous donne ce lieu en possession dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Qu'il soit avec vous à, à votre aller et à votre retour, à votre départ et à votre arrivée. Que la main de Dieu soit soit soit sur vous dans vos différentes activités, dans vos ministères. Que l'Éternel vous arrose une pluie de bénédiction. Que la graisse de la terre et la rosée du ciel soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout que vos ennemis vous voient en train de progresser. » en train d'avancer, en train d'aller de l'avant, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, que Dieu nous garde et que la main de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. C'était votre homme serviteur. C'était votre homme serviteur. Le prophète l'ange Michael. Je pense que l'Éternel à glorifier son nom dans nos vies et des témoignages seront rendus à la gloire du Seigneur. Je, J'aimerais que d'avance, lorsque Dieu visite son peuple, donc Dieu visite son peuple au travers de ces directs-là, de ces temps d'adoration, de, de proclamation, de prédication, de prière, que vraiment les témoignages soient rendus sur la plateforme pour édifier les âmes, pour édifier les cœurs pour édifier sur les cœurs même de certaines personnes qui sont affligées qui sont découragées, afin que le Seigneur puisse se manifester davantage dans notre vie. Que Dieu nous bénisse, que sa paix soit avec nous. Shalom chez vous, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci.